C'est encore un réel plaisir de vous retrouver dans un autre numéro de votre émission ranka sur Maïflika TV. Euh, cet après-midi, nous allons aller à la rencontre de M. Efaragan euh, qui va nous donner naturellement son avis sur son art. Oui, c'est un artiste qui a pris le temps de bien travailler, un artiste qui est habité par une expérience qui n'a rien à voir avec son nombre d'années passées dans l'art. Il a dit Nous allons nous rencontrer bien sûr au rond-point Maïtu Bonamo Sadi. Yes, yeah, the place. Where we are, we have to do with Mr. Efferagan. Suivez-nous chez lui pour ses impressions, en récolte à présent. Il nous attend sur un banc, banc, banc, banc, public. Ah. C'est les clients, c'est quoi Alors là, c'est un doigt qu'on voit en l'air. Ça donne ceci. <rires> Comme ça, c'est le marché central. Comme ça, c'est Ndokoti. Comme ça, là, c'est quoi comme ça, c'est quoi oui, oui, oui, oui. Et ça, mon nom, ça a été un peu malade par nous de soi. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Oui. Effragant, bon après-midi, bonjour, comment tu vas Bonjour, Ashton. Ouais. ouais. faut, faut qu'on fasse la collade, quand oh, même. Oh, naturellement, naturellement. <rire> C'est un réel plaisir de te retrouver, c'est un réel plaisir de t'avoir parce que ce n'est pas du tout facile. Rappelons oui. que tu as un agenda assez chargé. Le plaisir partagé, frère. Le mm -hmm. plaisir partagé. De plaisir partagé. Ouais, nous sommes également. Euh, merci déjà d'avoir cet autre rendez-vous. Euh, nous sommes bien sûr ici au rond pour Maïtu Bonamoussadi Je sais pas si tu te sens à l'aise, debout ou assis Non, oh, c'est tranquille, c'est tranquille Les vont à l'image du pays <rire> Voilà l im, l im, euh, Naturellement, il faut rappeler que l'émission c'est rancard, du free. Il n'y a pas trop de protocole, on ne se casse pas, on est frit On se sent à l'aise On s'assoit ou on reste debout Bon, toutes les façons, euh, de toute qu façon, je crois qu'on va, va s'asseoir. Ok <rire> Je vais pas vous demander de vous asseoir okay. on va s'asseoir. naturellement Ok, ok alors, mesdames et messieurs, vous avez remarqué, nous sommes bien sûr avec l'artiste en question. Euh, ce n'est pas un benguiste, non, c'est un Camerounais qui vit au Cameroun et qui fait tellement très bien son art. Il ne va pas, euh, je ne vais pas vous dire qu'il a un partenaire qui euh, l'habille. Je ne vais pas vous dire également que lui, il, il demande les habits chez les collègues pour mettre, afin de remettre après. Tout ce qui est sur lui, c'est essentiellement efferagan. où oui, le plus, tout see you, comment tu vas euh, je vais super bien, frérot, mmh. je vais super bien. Mmh. Je vais déjà saluer les nombreux téléspectateurs qui nous regardent Justement. à travers TV, ouais, ouais, ouais. euh, une chaîne qui, qui monte en puissance tout à fait. et qui se doit d'être soutenue par les artistes que nous sommes. C'est vrai que compte tenu de, de la période Covid-19, COVID un ouais. truc qui danse, qui part qui revient, qui pas qui revient et mmh. tout, on, on est obligé de faire comme ça C'est vrai que c'est pas facile Je suis déjà très heureux mm. De faire partie des, des votes ouais. Et je crois que l'entretien mm. J'ose croire que l'entretien se, se passera dans les, dans les meilleures conditions Très bonnes conditions Parce que c'est rare de trouver aussi des personnes vraies comme toi Parce que euh, je vais dire, Sans vouloir faire de la talakou C'est un artiste qui euh, ne fait pas dans l'hypocrisie C'est un artiste qui sait voir ce qui est bien Il ne, fait, il ne, il ne va pas par l'émotion Comme font souvent les autres Bon, et euh, Efferragan, nous allons aller directement, ce n'est pas une guerre, mais c'est qu'il faudrait que chacun ait ce qu'on appelle le FAC. Bon, nous sommes aujourd'hui dans un monde dans un monde habité, ou encore dans un monde qui nous, dans lequel nous sommes plongés dans les réseaux sociaux. On va dire humour et médias sociaux. Qu'est-ce que tu en penses Humour et réseaux sociaux, si tu veux. Euh, moi, je crois que là, pour ceux qui me connaissent... Euh... Euh, j'ai presque 10 ans de carrière Tout à fait. professionnelle. Mmh. Quand on parle de professionnel, c'est... Ça voudrait dire que qu'officieusement, tu as travaillé avant d'arriver à, à la carrière euh, professionnelle Parce que sinon, euh, moi, j'ai j'ai dépassé la trentaine en âge. Justement. Donc, un bon camionneur ne donne jamais son... Ton âge ouais, son vrai âge. Mmh. Moi, j'ai dépassé la trentaine en âge. Mmh. Je suis humoriste depuis la naissance. Ouais. Mais professionnellement parlant, je... Je suis après presque 10 ans de carrière. Mmh. Bon, quand tu parlais de, de l'humour... Oui, justement, je de... parle d'humour de et médias sociaux parce qu'on a comme impression que euh, c'est les médias sociaux qui viennent de, désormais dire qui est humoriste bon ou qui est mauvais humoriste. Non, moi je crois que quand on parle d'humour, c'est tout. Le public n'est pas dupe. Mmh. C'est vrai qu'il y a certains qui croient que je vois les... autant de jeunes qui se déguisent en femme. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est pas mauvais, mais mmh. ce qu'ils font aujourd'hui, d'autres l'ont fait. On a connu le grand frère Safar et Mamie, Mami, -hmm. qui, qui, qui, qui faisait très bien. Ouais, bien c'est vrai que de nos jours on voit les jeunes qui croient que c'est en déguisant, en femme, qui... Bon, ils ils ont une que... autorité. Oh, ouais. Ouais. Ils ouais. trouvent leur compte, peut-être à mm -hmm. travers le truc, on parle de chaînes de télévision, YouTube et tout. Mm -hmm. Bon, ça, ça les engage et tout. Mm -hmm. Moi je crois que ceux-là, on les attend sur le terrain. Ouais. On les attend sur le terrain parce qu'ils ne s'arrêtent pas à faire récemment au niveau de la télé. Et tout Quand tu mmh. tends te le micro, tu es incapable de, de, ouais, ouais, de raconter une histoire qui peut même arracher le sourire à un public même, même de, de cinq personnes et tout. Mmh. Moi je crois qu'il y a des gens qui, disent, qui se disent que qu'on ne te voit plus à la télé, mmh. qu'est-ce qui se passe Ceux qu qui me voient plus à la télé, qui viennent, qui viennent nourrir ma famille. Moi je crois que je suis là, je suis là, je ne suis pas mort, c'est sur le terrain. On, on s'exprime. Il y aura un temps, il y aura un temps, c'est vrai que les producteurs sont tellement rares, mm -hmm. on écrit, ça fait presque huit ans, mm -hmm. moi j'écris. Maintenant, la, la production, il y a des femmes qui ont la chance d'être produites, mm -hmm. peut-être il y a des productions, on sait comment les femmes, mm -hmm. les femmes se produisent. Mm -hmm. Moi, je crois que les hommes, ils euh, d'énormes difficultés What? pour trouver un producteur. Mm -hmm. Il y a les femmes aussi qui, cest que quand tu as des... Les ouvertures en effet. Oui, quand, ouvertures. Quand, oui, quand tu as des ouvertures et tout, mmh. quand, quand tu brilles un peu là, là, là, ouais. à l'œil nu, tu vois, ouais. ça, peut, ça peut facilement te faire. Ah, Nous, ce sont les euh... ouvertures en effet, ce sont les mmh. avantages. Bon, c'est vrai que. Yeah. Bon, bon, bon, maintenant, je suis, euh, suis d'accord avec toi. Maintenant, je sais pas, pourquoi est-ce qu'on a comme impression que c'est euh, les réseaux sociaux, les médias sociaux qui viennent donner finalement la visibilité aux artistes Auparavant, nous avions la télévision. Doit-on dire que la télé n'a pas assez parlé comme les médias sociaux Non, non, non. non. Moi, je crois que... ne <rire> faut pas confondre les choses. Il ne faut pas confondre les choses à Ashton. Mm -hmm. euh, moi, je crois que... Euh, chaque chose a son temps. Ouais. Et les gens trouvent toujours... le compte. Il y a euh, une société qui faisait le transfert d'argent et tout. Mm -hmm. Qui n'est plus là. parce qu'il y a une autre société téléphonique est qui est sûr. venue faire disparaître. D'ailleurs que... Il y a la révolution, chaque, mmh. cho a, chaque chose a vraiment a son temps et tout. Moi je tiens un coup de chapeau aux aînés, mmh. comme les Fingontalala, ouais. les temps et Condom, mmh. Professeurs Ndiasso, mmh. Massa Yacob, mmh. euh, les Paracetamol, mmh. les Oga, ils sont nombreux. Mmh. Les Moussa Jean tous les Mbouma Helicopter, moi je les tiens un, un, un coup de chapeau. Ils ne se sont pas fait connaître à travers les, les médias sociaux comme... Mmh. Comme tu sais le dire, il y a des gars qui, <rire> qui ont arraché le buzz. Il y a un buzz qui peut durer peut-être deux semaines, mmh. un mois, trois semaines, voire un an. Mmh. Moi, je connais des artistes camounaux qui ont eu le buzz pour, pour un an. Mmh. Bon, ils ont, ils ont tiré leur épingle du jeu. Ouais. C'est-à-dire qu'en un an, ils se sont battus, ils ont puisé l'argent le showbiz pour aller faire le commerce. Mmh. Ce n'est toujours pas mauvais tout à et fait. tout. Moi, je ça m'embête un peu quand un gars me mes gars, on te voit par la télé. C'est bien beau, il y a des gens qui veulent te voir à la télé, justement. mais moi je tiens un coup de chapeau aux chaînes privées mm. qui recrutent encore les humoristes et tout. Ouais. Parce que pour payer un humoriste ou peut-être un journaliste ou un animateur dans ces chaînes privées là et tout, ce n'est pas aussi évident. C'est pas aussi évident. Moi je crois que à chaque spectacle où je vais, mm. moi je crois qu'il faut que je coïnse fort là-bas pour avoir ma part de... Euh, <rire> ma, ma, ma, ma, ma, ma de, de paye, de salaire en effet, on dit de, comme ça Non, je ne veux pas de, de contrat. De contrat, ah, que, oui. Si j'ai réussi à faire peut-être 50 personnes et tout, ah, ces ouais. 50 personnes ne sont pas dupes. Mm. Là, en partant, je vais laisser 10 mots de téléphone ouais. et tout. Après, mm. on pourra m'appeler et tout. Mm. Moi, je, je blague pas en ce qui concerne... Ah, en fait, ça, mes... tous les contrats, Oui, en fait. oui. c'est le contrats que tu vas remplir, voilà. franchement Moi, je ne blague mm. pas en ce qui concerne mes, mes prestations. Mm. Moi, j'ai des gens qui me disent que mais, mon petit, tu coûtes cher pour un truc de, de 10 minutes. Moi, j'ai souvent dit aux gens... Au, du f... au... au bout du film, mm. j'ai souvent dit aux gens au bout du film que, gars, si tu trouves que là où tu m'as connu, je ne t'ai pas fait rire et tout, mm -mm. si tu trouves que c'est quelqu'un qui parle peut-être, euh, qui a sa chaîne YouTube, qui te fera rire, ouais, tu n'as qu'à aller le... le prendre pour venir te faire rire et Justement. tout. Vois, moi, je crois que si tu es sûr de ce que tu fais, ouais. moi, j'ai eu la chance, si, quand je n'ai pas un gombo, mm. si je n'ai pas ce qu'on appelle le farotage, Justement. moi, ça ne me dérange pas tout. Mm. Le plus important toujours, c'est de faire rire. Tu comprends peu ce que je dis Le plus important, c'est de faire rire. D'ailleurs, rappelons que c'est tellement vrai ce que tu dis, puisque quand tu parviens à faire rire des personnes, ces personnes finissent de rire, et de rire finalement au point d'oublier le farotage. Ça, je vous dis clair. Moi, j'ai eu à, c'est l'étude que j'ai eu à mener. Quand un artiste humoriste arrive sur une scène, ce n'est pas un danseur, ce n'est pas un spectacle. Tu fais un spectacle en dans le jeu de course, ça amène les gens à vouloir aussi imiter. Mais quand l'humoriste, un vrai humoriste, quand il arrive, et qu'il est bien calé dans son numéro, tu t'as reçu, il fait rire au point d'oublier même que tu les retiens pour aller faire Chanson, moi je, je crois que c'est vrai qu'il y a aussi un public dupe. Oui. Mmh. Que, mais comme on a l'habitude de dire, on ne peut pas longtemps tromper le peuple. Ça c'est clair. On ne peut pas longtemps tromper le peuple. Moi je crois que il y a des collègues, j'ai des collègues. Mmh. Qui font l'humour, qui font la menuiserie, qui font oh, la maçonnerie, qui font le commerce au marché. Mmh. Tu vois un peu, que aux mmh. les vivants, vendent les habits et Justement. tout. Moi, je vis de l'humour, ça fait plus de 10 ans. Essentiellement. Essentiellement de l'humour, ça fait, ça fait plus de 10 ans. Mmh. Et puis je suis très fier. Je suis très fier. Si j'ai un blouson, comme le, le blouson que je porte et tout, mmh. je ne vais pas dire que j'ai trop. C'est un blouson qui m'a coûté plus de 25 000 et tout. Justement. Ce n'est pas l'agent de la menuiserie qui a acheté ça ce blouson. C'est l'agent de l'humour qui a acheté ce blouson. Tu comprends un peu, frère Justement. Donc, moi, je j'ai rien contre ceux qui se font euh, découvrir à travers peut-être les réseaux sociaux. Mm -hmm. Mais moi, j'ai mon coup de gueule. C'est sur le terrain, on les attend. Justement. Si tu fais sur les réseaux sociaux là-bas, ouais. viens sur le terrain, qu'on se tamponne, qu'on se tamponne sur le terrain pour vraiment dire que tu, tu es mauvais et tout. Moi, je crois qu'au Cameroun, quand même, peut-être l'humour aussi est à l'image de... du pays. Du pays. Bon, on doit se poser la question maintenant, efferragant. Entre euh, contrat, entre salaire payé et farotage, l'humoriste vit de quoi Moi je crois que l'humoriste, un vrai, mmh. doit vivre des, des contrats, des cachets. Voilà. Parce que le farotage, c'est un bonus. C'est un bonus. Moi j'ai souvent, lors de mes prestations et tout, quand je finis, quand je sors d'une prestation et tout, mmh. je peux ne rien avoir sur la scène. Mmh. Mais après la scène... J'ai des tontons qui me disent que mon petit, je ne peux pas me lever et tout. Voici peut-être voilà, un 10 000 francs. Ouais, ouais. ouais, ouais. Moi, j'ai eu ça et tout. Mm -hmm. Moi, j'ai eu ça. J'ai des vénées. que qui, après une prestation et tout, tu es en train de te trouver dehors, tu es en train de vouloir fumer une cigarette et tout. Mais fais ça sont frangins et tout. Mm -hmm. Ils sortent quelque chose, ils te donnent. Moi, j'apprécie plutôt des gens comme ça. Ouais. Parce que souvent, si tu parles d'aller faire des être dans un quartier comme on voit que peut-être, tu as peut-être 30 000 francs 5 500. Ouais. Hein? <rire> Mais quelqu'un croit peut-être que c'est 500 là, mm -hmm. que ça pourrait faire 500 000. Mm -hmm. Tu vois, c'est dans ça les gars vont te prélever. Disent, oh, grand-sûr Un monsieur de 40 va t'appeler Oh, tu du quartier et tout. Tu vois, tu te retrouves en train d'enlever peut-être 1000 oh, wow, fois wow. ou 2000 fois dans les 5-500 que tu as eus dans la salle et tout. Donc moi, je... Moi, je crois qu'un artiste doit vivre de ses cachets, de ses de, de, de ses cachets. Le gombo de scène qu'on appelle « Fautage » et tout, ça vient, moi, je crois que ça vient en bonus. Ça bonus. Bon, nous avons connu aussi un moment où les humoristes étaient censément focalisés dans la rue, je vous l'ai dit euh, à chaque fois ils étaient en train de se masquer charbon et tout, veste, pour aller là où on brasse du poisson je veux dire la faute euh, masse était concentrée dans la rue, c'est vrai qu'il y avait quelques maigres personnes, personnes à la télé mais il y avait la forte, forte concentration euh, trouver son compte dans la rue, maintenant à côté de ça, nous avons également une génération qui est partie maintenant de la rue et a refusé de faire la rue, et qui, par ricochet, sont plutôt en train de s'inviter dans les événements. Suis bien ma, ma, ma, ma, ma, ma position. Je, je te suis, je, je te suis. Ils, ont, ils ont abandonné la rue. Est-ce que il euh, n'y a pas une sorte de bouffonnerie confondue dans ça Parce que comprendre comment comprendre qu'une personne qui a roulé sa bosse dans la rue n'ait pas compris que non, à un certain moment, je ne serais plus euh, en train de présenter la même image que j'avais hier aujourd'hui non, moi je crois que c'est pas c'est pas la bouffonnerie, mmh. c'est pas la bouffonnerie. Mmh. Moi je dis souvent que euh, le président Paul Biya, ouais. on ne peut pas être. Il euh, y a des gens qui disent qu'il est que c'est pas ça. Mmh. On ne peut pas être euh, négatif. Mmh. Il faut aussi tirer le bon côté Justement. de quelqu'un et tout. Mmh. Et moi je crois que quand on parle de bouffonnerie, mmh. moi j'ai eu la chance de, de faire quelques pays africains. Ouais. J'ai eu la chance de faire quelques pays africains et tout. Quand tu arrives dans un pays comme peut-être la Côte d'Ivoire, mmh. ils ont des salles de, de répétition, comme par exemple, tu arrives en Europe. Quand tu arrives par exemple en France et tout, il y a ce qu'on appelle le théâtre de 10 heures, ouais. le théâtre de 12 heures. C'est-à-dire mmh. que des gens qui, à leurs heures perdues, mmh. peut-être aux heures de pause, ouais. qui peuvent aller s'asseoir quelque part, qui peuvent payer même 5 euros. Les 5 euros, Thomas Gujot par exemple, s'est fait connaître dans le théâtre de. de, de, de, de, de, de. À l'université, tu vois, t'as dit que aux heures perdues. Le club théâtre. Ouais, euh, le, le, le, le, le, le club théâtre. Mm. Et que aux heures perdues faisaient tellement rire aux trucs à l'université, aux trucs. Mm. Qu'on a dit à Diamet de qu'il y a un gars qui nous fatigue au, au, au théâtre. Mm. Euh, à l'université à la là Diamet mm. mm. de s'est déplacé pour venir voir ce gars non-names. que en Diamet de Bousse, ouais, il est venu s'asseoir là comme. Mm. Parce que mm. si on te dit que Diamet de Bourse vient te. On te dit par exemple que... Tu vas se en effet. Non, non, même pas les tout, Tu peux te sentir... Il y a ceux qui se sentent frustrés En voulant mieux faire, ou en voulant tirer ce qui est plus bon. Parce que les gens croient souvent que c'est en tirant trop que ça... Alors qu'il y a le mot... Il y a le mot « terre-à-terre ». Il y a le mot « terre-à-terre ». Moi, d'ailleurs que mon meilleur humoriste dans le Jamel Comedy Club, pour moi, restera toujours patron. L'ivoirien. Parce que ce gars, lui, il tire pas loin. Il a des ventes qui ne durent pas une minute. Mmh. Tu vois un peu, en fait, c'est ça l'humour. Parce que, un test que, que quand va tirer, de 7 minutes, quand Si, à l'intérieur, quand tu t'a perturbé, un seul instant, regarde, tu vas tu perdre, vas perdre le... Tu le oui, tu es perturbé. Tu, tu, c'est peu comme l'élève de l'école maternelle, comme on a donné l'arrestation, il faudrait le faire. Voilà, mmh. voilà. Donc moi, je crois que... Euh, on ne va pas dire que ce que ce balade de bas en bas, c'est la bouffonnerie. Non, la... je ne suis pas, je suis en train de, je, il faudrait que ce soit recadré un peu. Hein. Je n'ai pas dit bouffonnerie. Je dis, est-ce qu'après la rue, après la rue, ou la rue qui t'a forgé, et que tu reviennes en aujourd'hui, tu sois incapable d'arracher les, les contacts pendant ta prestation dans une soirée comme tu le fais, tu me dis, pendant que tu presses, il y a des moments où euh, tu as souvent 1, 2, 3, 4, 5 contacts. Qu'est-ce qui explique le fait que malgré qu'on soit en train de prendre les contacts, tu sois encore en train de trouver, en train d'aller t'inviter dans des cérémonies, et dans la rue. Est-ce que ce n'est pas parce que tu n'es pas talentueux Non, en fait, en fait, que nos dirigeants nos dirigeants ne nous ont pas aidés depuis la base. Depuis la base, depuis des années. Les dirigeants pour la culture n'ont rien fait. Soit objectif. C'est vrai qu'il y a ceux qui ont peur de le dire et tout. Mmh, mmh. Euh, je profite de cette vitrine pour, pour essayer de. Tout à fait. Comme, tu, comme, tu comme les gens dit, ils disent « tenez pas un magasin mm -hmm. pour... mm -hmm. ». Nous des gens ne, ne nous ont pas aidés. Mm -hmm. Et puis moi je crois qu'il y a des artistes quand même, des artistes musiciens, ouais. que moi je conseille pour des bouffons. Mm -hmm. Tu vois, ouais. vous ne pouvez pas soutenir des gens qui ne mm -hmm. vous ont pas aidés parce que tu veux juste euh, peut-être avoir euh, une position, peut-être pour ouais. manger et tout. Moi je crois qu'il n'y a pas eu un suivi. Si un gars de la rue, mm -hmm. qui fait rire dans la rue et mm -hmm. tout, il a eu peut-être... Bah souvent ça pas arrivé quand on t'appelle un samedi pour 50 000. Justement. Tu ne vas pas sortir, tu ne vas pas aller dans la rue le samedi alors que tu as un contrat à 50 000. Sauf qu'il n'y a pas de suivi. Mm. Si ce samedi tu as eu 50 000 mm. et que le samedi qui suit une rien, mm. l'autre samedi qui suit une rien, mm. l'autre samedi qui suit une rien. Mm. mon frère, tu seras obligé de retourner dans la rue pour peut-être te dire 10 ou 15 fois la soirée. Mm. Euh, oui, euh, je suis en train de... Si l'État ne nous aide pas... Hmm? Si l'État ne nous aide pas, est-ce que c'est une raison pour nous de ne pas nous aider Je vais parce que moi j'ai été dans les endroits avec toi. Et pour dire une vérité, j'ai eu beaucoup de passion pour l'humour. Pour ceux qui me connaissent, la première on a joué uh, quelque part dans une boîte qui est fermée aujourd'hui, uh -huh. euh, cinq étoiles, un truc comme ça. Euh, j'ai eu beaucoup de passion pour l'humour. Mais malheureusement, malgré mes études que j'ai faites, je me suis trouvé, retrouvé être en train d'être qualifié. Euh, mendiants, oui. bouffons, à cause des comportements de certains collègues. Moi, je une vérité. J'ai moi décidé de caler dans ma communication et d'approfondir ma communication parce qu'ils ne voudraient pas être confondus parmi tant d'autres. Voilà, voilà, par exemple, on est aujourd'hui abandonné à nous-mêmes. On est abandonné à nous-mêmes. C'est normal, c'est clair. Oui, euh, on se bat, on se bat, on se bat pour pouvoir avoir au moins une place au soleil. Beaucoup de grands frères sont en train de mener la bataille. Oui, on, on, on le sait. Mais pendant qu'ils sont en train de mener la bataille, tu t'imagines je suis dans une soirée où on m'a appelé de venir présenter. J'ai dit non, j'ai mon humoriste qui est par un très talentueux, il sera de la partie. Et si ce n'est pas sans lui, euh, la soirée sera belle, on me dit non, on a besoin d'humoriste parce que l'humoriste viendra de lui-même. Non oui, oui, il viendra de lui-même. Et pendant que je suis en train de pendant que je suis en train de dire. Et il y a un gars du comité d'organisation qui prend carrément son téléphone. Il me dit Salut, salut, salut, par exemple, tel. Euh, son gars avec qui tu as buillé là. Gars, de. Eh, hey, grand, il serait là. Je ne pas manquer d'un truc. Alors, en même temps, ça, ça, ça, ça, c'est nous qui nous dé dégradons. On se dégrade. Moi, je ne vais pas citer des noms ici, Ashton. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Je ne vais pas citer des noms ici. Ouais. Mais il y a des véné qui n'ont pas aussi aidé les jeunes. Il ouais. y a des véné qui n'ont pas aussi aidé les jeunes. Mm -hmm. Est-ce que c'est qu'il y a aussi des véné qui le font. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas invité à un truc qui débarque seulement. C'est-à-dire qu'il y a un musicien, un musicien Camonais qui a fait. cest très bon chanteur, mm. qui le fait de mariage en mariage. Il préfère tel ou nom. Mm. Mais ceux qui vont me regarder au quartier savent de qui je parle. cest mm. à que lui, il peut arriver peut-être à un endroit, mm. ou dans un hôtel, qui a peut-être deux salles. Ouais. Il a invité dans une salle. Oui. Il sent que dans l'autre, salle, il y a un. Il y, a une autre, il y a une autre cérémonie. Ouais. Il va s'improviser là-bas. Maintenant, l'impresario qui avait encore l'argent d'un artiste mm -hmm. dans sa poche, qui sent que si un grand comme ça vient s'improviser, mm -hmm. lui je peux le faire jouer mm -hmm. et demander à l'autre qui était invité de laisser tomber mm -hmm. que la cérémonie a finie et il reste le cachet de, de l'autre tour. Moi je crois que ces aînés doivent quand même se respecter. Ces aînés doivent quand même se respecter. Moi je. Je vais dire merci à un grand frère comme Bomalicopter, ouais. qui ne m'a jamais appelé pour rien. C'est-à-dire que Bomalicopter, quand il y a 10 francs, il me dit mon petit, il y a 10 francs. Quand il y a 20 francs, il me dit mon petit, il y a 20 francs. C'est-à-dire que souvent, quand c'est un peu dur, je dis que ouais tonton, c'est chose, je que, que mon petit, je ne peux pas t'appeler et qu'il n'y a rien de prévu comme cachet pour toi. Je sais que c'est dur, mais tu es dans l'obligation de supporter ça comme ça. Mmh. Tu vois, mais on essaie de se le cas nous jeunes. Mais il y a des aînés qui ne comprennent pas que souvent un aîné, quand on ne t'a pas appelé un samedi, soit reste dormi à la maison et tout. Moi, j'ai des grands frères. J'ai eu quelque chose ce samedi. J'étais invité à un mariage ce samedi. Mmh. Ce grand frère va se reconnaître et tout. Je préfère t'aider le nom. Ouais. Moi, je suis invité quelque part. Mmh. L'impression me dit voilà ton grand frère qui est là. Lui mmh. n'est pas invité. Mmh. C'est toi qui commence. Maintenant, toi, tu es libre de l'introduire après ta prestation, lui donner le micro pour que lui, il se batte. Moi, je suis allé faire ma prestation, je ne l'ai pas appelé. Il est venu me dire que moi aussi j'étais invité. On t'a appelé comme ça et tout. Eric grand frère. Moi je suis très poli. Je préfère ne pas du ça et toi. C'est ce bon. qu'on appelle imprésario. Ouais. Et que, qui nous dit de toi, à moi qui étais invité à ce truc et tout. Comment oh, je cherchais un peu le gars a disparu, il est, est parti. Tu vois, c'est triste. C'est justement ça qu'il est... Justement le temps que moi, je, moi, je suis très fier. pour ça. Malgré que les nos dirigeants ne nous, nous ont pas aidés, mais h, h Tinson, je, te, je ne te mens pas. Ce métier, du moins, nourrit son homme. Ouais. Tu me suis un peu... Ce métier qui n'est pas encore exploité. Oui, ce métier pour... ce métier nourrit son homme. C'est encore l'âge. Moi, tu as dit que beaucoup de gens vont dire que Ferraro, on le connaît pas. Oui. On le connaît pas parce que... Moi, je n'attends je pas le buzz pour me faire connaître. Mmh. Moi, là, je suis là. Le succès ne va plus me suivre. Et rappelons que tu te fais pas marcher dessus. Il faut aussi dire ça, parce que beaucoup euh, acceptent la visibilité. Parce qu'on doit dire, non, petit coup, ici tu cours. Tu deviens le Tchinda. C'est ce que moi c'est de toi, en fait. Bon. Moi, j'ai beaucoup d'affinités avec beaucoup d'aînés. Justement. Qui m'ont tendu la main. Mmh. Mais par rapport à leur philosophie, moi, je n'ai pas pu adhérer. Je ne pas, ouais. Je n'ai pas pu adhérer. Pourquoi Est-ce que tu sais qu'il y a des aînés. Qui te tremble, qui t'amène à l'ouest, à Yaoundé Même 10 francs tu n'es pas que tu auras le faroutage Mais c'est triste C'est triste Tu crois que si durant tout le voyage Tu as même un bobo, peut-être on ne souhaite pas En cas d'accident et tout, qui va acheter ton sacoche? La question posée hein? Tu te bats là pour aller à, peuples. -à -dire que Tu te bats dans Pour aller avoir le faroutage Si là-bas tu n'as pas le faroutage tu vas payer ton transfert retour tout, comment C'est la question posée. Moi, je ne peux pas le faire. C'est justement ce que je t'en Je peux pas le faire. C'est là où je voulais. On a marché derrière des aînés qui ont voulu nous utiliser comme ça. Non, c'est pas possible. C'est là où je voulais arriver. Ce n'est pas possible. Effaragan, euh, je voulais dire ceci. Tu en train de dire un truc. Est-ce que c'est normal que, par exemple, acheter un son, mariage À partir de rien, appelle Effaragan, sachant que le mariage n'est pas le mien. Ce n'est pas mieux Je ne suis pas conseillé pour le mariage. Je mets à t'appeler, toi, sachant que tu es un responsable de famille, t'appelles. C'est normal, c'est ça que je demande. Moi, acheter ça, ouais. peut-être avant d'être père de famille, je peux le faire. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un père de famille. Voilà. J'ai au moins un tête que je nourris chaque jour que Dieu a créé. Et si j'ai eu la chance de me retrouver dans une prestation où Marie j'étais quelque part, mm. avec des vénés, ouais. je suis rentré avec un peu d'argent. Mm. Si je suis sorti d'une prestation avec 100 000 francs et tout, mm. j'essaie d'équilibrer ça comme si demain il n'y a rien. Tu vois, quand... moi, je ne que... ouais. vis pas du jour au jour comme ouais, un Gabonais. Ouais, ouais, ouais. Je ne vis pas du jour au jour comme un pas, Gabonais. Justement. Je crois que ce que... Moi, j'ai eu... Je vais, je, vais, je vais vous raconter une anecdote. Mm. J'ai eu prestas... une prestation mm. dans... Dans nightclub. Ouais. Où j'ai eu presque 300 euros. Et le monsieur qui était devant moi, qui avait un tas d'euros de à main mm. qui était en train de... De farauté De faute m'a donné 300 euros. Ce soir-là, j'étais un grand frère, j'étais avec le mmh. Très tard dans la nuit, j'ai dit au grand frère, « Comprends-moi à... à quoi ?» à... Sans, sans, sans plus, c'est mmh. « à quoi ?» Là, on change les devises. Je suis arrivé là, j'ai changé mes Sur la, vie, là, mais, mais la moto, j'étais en train de me plaindre. J'ai dit au grand frère, tu causes, Oh, mais le grand là, alors qu'il avait beaucoup d'argent, beaucoup d'euros à moi, pourquoi il pouvait même pas ?» me fauter même 500 euros. Oh, il m'a que donné 300 euros. C'est le grand fait que tu me fait comprendre que Ferragant, jeune frère. On passé devant les magasins très tard dans la nuit à quoi? Mais mm. que tu vois les vigiles qui sont couchés dans les, devant les magasins là, eux, ils n'ont pas 40 000 au moins. Dans 30 jours, ils n'ont pas 40 000. Toi tu viens de faire une prestation de moins de 15 minutes. Tu as 300 euros, tu as presque 200 000. Donc, en 15 minutes, tu as 200 000. Celui qui, en 30 jours, non pas 40 000. Si lui se plaint, lui-là, il ne se plaint pas. Mais toi, en 15 minutes, tu as eu presque 200 000, tu es toujours en train de te plaindre. Je t'assure que ce conseil jusqu'aujourd'hui, j'ai arrêté de me plaindre. J'ai arrêté de me plaindre. J'ai arrêté. De me plaindre. Parce que pendant que toi, tu te plains, tu passes souvent un fou qui est devant la poubelle qui est en train de... Donc moi je crois que... comme et toi envie d'autres, mmh. c'est comme ça que d'autres envie Eto'o. Là et où là où Samuel et toi est là. Mmh. Il a arrêté sa carrière et tout. Maintenant de nos jours... Peut-être qu'il a envie mais Lionel est encore. Mmh. Lionel Messi quand il va arrêter sa carrière, il va envier peut-être un jeune que, comme Kylian Mbappé. Tu vois un peu Dans la vie c'est échelon par échelon. Moi j'ai arrêté de me plaindre. C'est pas la peine de se plaindre. Moi j'ai ouais. arrêté de me plaindre. Je peux euh, maintenant... Euh, je demande maintenant... Et Ferragang, selon toi, quelle est la venue de l'humour au Cameroun de l'humour. Moi je crois que la venue de l'humour, il faut que tous nos dirigeants, que tous ceux-là, qui partent. C'est-à-dire que, que tous nos dirigeants là, mmh. s'ils peuvent même tous mourir, qu'ils meurent tous. Parce que ce, ce pays à refaire. Ce, ce pays à refaire. Tous les dirigeants là, s'ils peuvent mourir, eh, qu'ils meurent. Eh, Qu'on reconstruise qu le pays. Sérieux, c'est que ça a fait rire. Mais que tout qui meurent. Qui meurt. Parce que ce pays, ce pays a reconstruit. Souvent, quand tu vois que ça dit que, hey, Aïdjo, viens voir ton pays. Tu vois, sauf que quand tu dis que hey, Aïdjo, viens voir ton pays, tu regardes si à côté, il n'y a pas un antigas qui est assis à côté. cest dire que quand on dit qu'il y a une, une liberté de il n'y a pas la liberté de société au Cameroun. Il n'y a pas la liberté de société au Cameroun. Tous les dirigeants là qui, qui meurent. Parce que tu ne peux pas comprendre que tel que quelqu'un qui à travailler, qui est allé en retraite. Ouais. Qui est en retraite là-bas, qui est en train de couper en retraite Tu as surpris que c'est le même ça qui est encore nommé quelque part pour être au haut commis de l'État. Les mm -hmm. jeunes vont travailler quand mm -hmm. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il <rire> a saisi l'occasion. Maintenant, est-ce que tu as pris ton vaccin pour coronavirus vaccin anti-corona ah, Moi, je crois que c'est... Ce vaccin est encore en étude. Mm -hmm. Ce vaccin est encore en étude. Moi, quand je vais à Bafia chez moi-là... Mm -hmm. Quand je vais à Bafia chez moi-là... Je vois les trucs euh, naturels. Hein. Ah bon? Oui, je, je vois les plantes naturelles. Bah, ce vaccin encore. C'est encore en étude. Et tu as aussi mmh. eu vent de ce qui a eu une affaire de 180 milliards qui sont partis comme ça? c'est oh. ce même Corona? C'est le même truc comme ça là. Nous on a peur. Quand on dit qu'il n'y a pas la liberté d'expression nous on a peur. cest que si une seule personne. C'est-à-dire que écoutons comment ça sonne mal. Mmh. Écoutons comment ça sonne mal. Ça sonne tellement mal au point souvent, quand tu veux parler, tu veux m'emporter au chapeau pour qu'on ne voie pas ton visage. Mais nous, on a plus on, on le choix. Ouais. On a plus le choix. Mmh. Si on dit que 20 personnes se sont accaparées mmh. de 180 milliards de francs, mmh. mais ça, c'est rien. Il y a une seule personne qui dit que lui, 300 il, il s'est accaparé de 195 milliards. Mmh. Tu vois, 195 milliards, si c'est le budget du Gabon, c'est qu'une seule personne a volé tout un pays. Mmh. Et, si on dit que le budget du Gabon, le Gabon qui a moins de 3 millions d'habitants, que leur budget là-bas c'est 150 milliards. Et quand on dit qu'au Cameroun, une seule personne a volé 195 milliards. Voilà une seule personne qui a volé un pays. Ça c'est clair. Et, ça fait mal. Bon, okay. Ça fait mal. Quand <rire> on te dit que 1 milliard de francs, mmh. c'est 50 kg. Donc c'est un sac de ciment. Ouais. Mais on te dit qu'une seule personne a volé 195 milliards. Il faisait comment pour porter euh, 195 euh, sacs de ciment Mais les gars sont forts. Très forts oui. d'ailleurs. Les gars sont forts. On a dit un, milliard, un banquier te dit qu'un milliard de francs, c'est 50 kilogrammes. Mais on dit une personne a volé 195 milliards de francs. Les gars n'ont plus peur de Dieu. Donc tous ces gens ils devaient mourir. Pourquoi on reconstruit le <rire> pays C'est vrai que ça fait rire. Le mal est profond. En même temps, Henri, il ne pas pleurer de tout en même temps, il faut le dire. Le mal est profond, le ouais, mal est hein. profond. Donc, euh, l'avenir de, de, de l'humour au Cameroun, c'est encore sombre. Maintenant, euh, qu'est-ce qui explique le fait que les humoristes eux-mêmes, humoristes, comédiens, ne parviennent pas à s'organiser en association Parce que je pense que euh, sous mes yeux, j'ai eu à vivre deux, trois, quatre associations qui finalement ne ressemblent à rien. Mais tu vois comment que les humoristes s'entendent à partir du mal au Cameroun Il y a plus de 200 partis politiques. Le pays même ne s'entend pas. C'est les humains qui vont s'entendre. Les choses sont à l'image du pays. Rien ne va au pays. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des aînés qui ont essayé de créer des, des, des, des associations. Il y a des aînés qui ont essayé de créer des, des associations. Mais ça ne marche pas. Tout ça est à l'image du pays. Bon, Est-ce que dans ça, c'est pas parce qu'il y a le leadership, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi c'est moi qui suis président, c'est moi, j'ai commencé à en vous. Oh, toi petit, quand je parle, tu étais. Es. C'est pas ce problème Bon, ça peut aussi être euh, euh, ce problème de leadership. Ça peut aussi être un problème de, de leadership. On, euh, on ne refuse pas. Ça peut être un problème de leadership, on ne refuse pas. Mais regardez la politique amonaise. Regardez la politique amonaise. Tel est devenu tel parce que son père était tel. Parce que c'est vrai. Hein? Tel est tel parce que son père était tel. Tel est devenu tel parce que son père était tel. Tu vois, à l'équipe nationale, même chez le footballeur. C'est elle qui veut positionner son fils, passé, passer, passer, passer, passer. passer. C'est compliqué. Moi je crois que. Moi, je voulais qu'on reste dans le domaine humour qu'on me mmh. pose peut-être la question. Suis... dans ton job, et dans ton job tu t'en sors. On, on, on est, et si que mmh. mmh. mmh. tu arrives à nous tes enfants, grâce à l'humour et tout. Moi, je, je vous ai dit que je ne fais pas la même chose. Tu gérée. as tu assuré que tu es père de famille et que c'est grâce à ça que tu vis. Ouais, moi, et je quand je dis... dis que tu vis, grâce à ça quand même tes enfants respirent. Bon, maintenant... Je non, mes enfants ne respirent pas comme ça se doit. Moi, mmh. je veux peut-être que mes enfants fassent aussi des grandes écoles. Mmh. Et mes enfants ne chompent pas. Moi, je... Mes enfants ne chompent pas. Moi, je me bats comme je peux. Allez voir l'école qui est, qui est à mon niveau. Ouais. Tu vois un peu Moi, je crois que souvent, quand quelqu'un reste euh, un bâtard, reste au quartier, que, mais pourquoi on ne pouvait pas faire comme les humours ivoiriens mm -hmm. si Est-ce que les humours ivoiriens sont plus tendus que les humours camerounais? Non. Mais les humours, les humours ivoiriens, il ils ont plus de 50 salles de spectacle. Hein? Depuis que la, la, notre métier s'est plus, il doit la baisser, elle se lève. Une salle privée même. Une salle privée. Dis-moi un peu, là, les mots camerounais font encore des prestations. Ils sont au cinéma, ils y C'est pour l'État du Cameroun. <rire> C'est toujours pour un oh. privé. Non, mais ça <rire> fait pitié, ça, ça. Ça fait pitié, ça fait pitié, ce pays. Si tous ces gens-là peuvent mourir, pourquoi reconstruire le pays Qu'on apprend des gens. Je sais pas, quand on dit qu'on n'a pas des gens à trois heures, que qu'on apprend tous ces gens-là. Ça fait mal. Le mal est profond. Bon, maintenant, effet Argan, qu'est-ce que tu dis à tes collègues parce que moi, je suis, je suis touché, pas parce que je suis choqué. Il y a eu à perdre beaucoup euh, de, de crédits auprès des de, de, de, de, de mariés. Parce qu'ils voulaient faire un truc de bon. Et malheureusement, les personnes sont venues gâter. Ça veut dire quoi J'ai hérité encore. J'ai marié, j'ai un artiste hyper bon. Il maîtrise son art. On peut gérer combien J'ai dit non, pris famille, parce que c'est mon ami on peut gérer à 100 000. À peine qu'on soit parti de là, on va, on va arriver dans le comité, dans le grand groupe. On dit, bon, il y a l'artiste tel qui sera là, vraiment, euh, le marié, je suis sûr, non, j'ai payé. On dit, non, laisse. Laisse. Je vais l'appeler, quand tu venir. On, on appelle le gars et, et, et, et, et, et il répond présent. Il dit qu'il y a un farotage. On lui dit qu'il y a un farotage. Et il, il, il vient. C'est pourquoi demander entre farotage et contrat. Qu'est-ce qui est finalement mis Moi, Einstein, seulement, je crois que il y a des... Il y a des gens qui sont encore honnêtes. Des gens qui veulent se marier, qui sont encore honnêtes. Et ces mariés, après qu'ils vont se plaindre, qu'il il est venu faire danser les mariés, voilà. et tout, pour avoir le fanta et tout. Tu l'as payé combien avant qu'il ne fasse pas danser les mariés Moi, j'ai fait des prestations, on t'a payé comme ça se doit. Et le mari te dit que, j'espère que tu ne fais pas danser les mariés, justement. Il a pleinement raison. Ça il pleinement raison. C'est clair. Il y a des humoristes qui se croient humoristes. Tu vas les voir, ceux qui font danser les mariés. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, c'est eux qui font danser les mariés. Ceux qui interprètent Ebalo Sintou, tout tout tu a plus l'inspiration. Oui, quand les soirées sont finis, le monde ils tombent, tombent Le ils... ils... ils... ils... ouais. à... Il attend sur scène. Quand il dit que c'est bon, il dit, mettez mon sombre sorti. Ebalo, c'est une vanité de vanité. Non, ce ne pas des humoristes, c'est des bouffons. Ce ne pas des humoristes, c'est des bouffons. Moi je le dis ici, c'est des bouffons. Et, et, ce qui, et ce qui est là, c'est que moi j'ai entamé mon combat, moi je vais dire ma vérité, j'ai entamé sur ma page, sur mon mur Facebook, j'ai commencé à dire, il y a des humoristes et les présentateurs qui sont constitués pour devenir un groupe de patrouilleurs qui se retrouvent devant la mairie, qui se, devant, qui se retrouvent devant la mairie à dire, marié, je suis tel présentateur, oh, il manque même le nom de chaîne. Je vais venir à ta soirée, je vais présenter Et maman et, le nom et, de la chaîne oui, comme tu dis Oui, oui, je vais venir présenter Et, et, et ne te casse pas, j'ai les artistes Qui ont venu euh, euh, faire ça Qu'est-ce que ça veut dit, ça fait Souvent un bâtard comme ça, souvent un bâtard qui se, qui, se, qui, se, qui se dit impresario mm -hmm. Ou événementiel, ouais. ils ont des ces gros noms là les gros noms, les gros Le roi noms, de ceci, gros le gros ceci, ceci Les dieux, les, les dieux même les, les, les, les dieux de ceci et tout Souvent, par moi il ne faut pas en vouloir les marier hein. Idiot, on mariés que deux maman 250 enfants, je vais te faire venir les, les, les artistes ch euh, chanteurs et les artistes humains, c'est tout. Pour faire venir presser les, les, les, les musiciens pour rien et puis les humains pour rien et tout. Vraiment, c'est très triste. C'est très triste. Ils ont un groupe WhatsApp aujourd'hui. Au, où, où, euh, au cas au où tu n'es pas de l'heure on t'appelle pas. Hein. Même si on t'appelle pour euh, vouloir te payer, vont dire non. Non, vraiment, j'ai mon équipe complète. Et je suis, je plains vraiment cela. Je plains. Parce que euh, je ne comprends pas comment un papa peut se lever de la maison Disant à ses enfants qu'il m'en va au travail Mettre une veste sur lui, mettre du parfum, mettre tout Et se lever pour aller se balader dans la mairie de Oui, ma non, on a traversé de mairie, balader salle en salle Parce que quand on n'a pas à mairie, il se retrouve en train de fouiller la salle pour voir là où il n'y a pas l'imprésario. Souvent l'imprésario qui est même payé Arrive que quand le, le, le, le gars a pris son micro, il commence à bavarder, hein. <rire> moi, je te dis. Moi, te dis. Tu as fait quelque chose, je ne dois pas te rappeler. C'est des bouffons. Tu as fait de, quelque chose C'est des bouffons, c'est des bouffons, ça C'est des bouffons. C'est des bouffons. C'est des, des bouffons. Moi, je... Moi, je... Je crois que... Je suis allé à Foumban pour un mariage, mmh. une fois. J'étais avec un collègue. Ouais. Au lieu de faire lui il a plutôt fait danser la mariée. Voilà. J'ai parti à Foumat pour 125 000. Justement. Moi, le mari m'a donné tout mon cachet. C'est clair. Lui, on l'a pas donné, le, le rose c'est son cachet. Mm -hmm. Parce que moi, je faisais des avances. Ouais. Et que, moi j'ai pitié de toi. Mm -hmm. Moi j'ai pitié de toi. Euh, je te laisse avec l'avance que je t'ai faite. Mais le rose c'est chaud parce que, tu as profité de ma femme pour pointer. Lui, on l'a mis pour faire rire. Lui, lui, il, es il est venu faire danser la marée et tout. Et puis il a bien pointé. C'est triste. J'ai un problème parce que, je ne veux même pas dire mes collègues, toi tu me connais, je suis pas, je me suis jamais levé, tu m'as trouvé un endroit où qui n'est pas ça. te disent que non, il fait la gare, je ne sais pas ce que non. Si il fait la après pour son mariage, je viens me présenter. Il ne demande rien, c'est se entre collègues. on ne refuse pas. Ce que les gens ne savent pas, c'est que, même les petits pays jouent sans, sans cacher. Hein. Justement. Petit pays il y a des, des parents qui l'ont soutenu. Ça, c'est clair. Et s'il y a même l'anniversaire de l'enfant à la maison. C'est très clair. Ils peuvent nous faire une chanson. C'est très clair. Ils peuvent nous faire une clair. chanson. Très clair. On ne refuse pas qu'il n'y a pas de mm -hmm. l'âge qui joue pour eux, qui, mm -hmm. qui peuvent offrir une prestation. Ça, c'est la solidarité dans l'art, il faut le dire. Mais que d'aller tout autour, tu as dit que. te battre peut-être à la mairie ou quelque part, tu dit que patrouiller comme tu, tu le dis si bien et tout. Non, mais c'est triste. C'est triste. J'ai un collègue qui a failli me faire ça un jour. On s'est retrouvé là. J'ai eu honte, pourquoi Parce que le chef de Portugal m'a posé la question, qui vous a invité Question posée Qui vous a invité Personne ne nous avait invité voilà. Nous sommes de Saska. Tu ne pouvais pas imaginer la honte. J'ai dit à ses collègues, moi je... Des trucs comme ça, moi je ne peux pas le faire. Je suis rentré à la maison, mais... Ça m'a oui, servi de leçon. Là. Ça m'a servi de leçon. Je ne peux pas. Arriver quand même à un mariage, quand tu as quand même invité. Justement. Justement, moi, de dire, je ne je, veux je, pas je, je parler de danseur, oui, danseur, c'est autre chose. Je veux pas parler de DJ c'est autre chose. Mais tu te que, il y a des, ceux qui se disent impresario, parce que je pense qu'un mariage, ça demande une, une préparation minutieuse. Maintenant, quand tu, il y a, il y a, il y a, il y a tout un, tout, un, tout un, je veux dire quoi, toute une organisation qui est faite, le jour de la soirée, ce n'est que matérialiser la soirée. Mais comment comprendre que monsieur se lève de chez lui et qu'il s'en aille, se bat dans la ville, en veste, souvent avec les humoristes devant, derrière lui, les pères de famille qu'il a derrière lui, pour dire que mes artistes, je vais le faire. Et ils prennent la soirée des gens, ça devient un concert. Ça veut dire euh, un spectacle même. Ça veut dire soirée de mariage, présentation artistique, ça devient 15 artistes qui passent. Parce qu'en battant, on va dire que donne-moi 2000, donne-moi 2000 de mon C'est pourquoi moi, je, je crois que nos gens ne nous ont, ont, ont pas aidés à ce niveau-là. Je crois quand même que un monsieur comme Bojiko ne va jamais t'improviser à un événement. Justement. Le président Tchotchon ne va jamais t'improviser à un événement. Mmh. Lionel Châtelet ne va jamais t'improviser à un événement. Ils sont nombreux impresarios, ouais. qui se respectent, qui, qui méritent encore d'être respectés. Mmh. Il y a des impressours qui trimballent des pères de famille, des vieux. Ah des vieux. Ça fait pitié. C'est-à-dire que le vieux, même à peine, quand le vieux a fini sa prestation, lui-même il dépose le micro pour aller fouiller le vieux. Celui qui fouille le vieux, hein? mm -hmm. dès qu'il fouille le vieux et tout, s'il si y a même 50 000, il divise ça en deux, il donne la moitié au vieux, il reste à lui même même c'est triste. Moi je crois que des gens comme ça devaient être poursuivis en justice. que Des impresarios bouffons comme ça là devaient être poursuivis en justice. Mais pourtant, c'est eux qui sont en vue au Cameroun, c'est eux qui ont des noms, c'est qui sont... Non, mais ils sont en vue au Cameroun, qui, euh, ils sont en vue sont sont au Cameroun, sans publicité. Ceux qui le font, on t'a qu'il a présenté un événement, ils font, On t'a qu'il a présenté un truc au savoir. Et on connaît aussi les salles. Les salles, c'est le foyer de Nobel. Foyer de ceci, foyer de ceci. On connaît aussi le niveau... Euh, là, ils s'arrêtent. Parlons peu, parlons vrai. Toi, on s'est tamponné. On s'est rencontré à un événement euh, avec euh, la, la CIMAC, sans fait, plus c'est, ouais. où tu présentais justement, justement. et tout. Tu vois des trucs sans plus c'est, ouais. tu t'es retrouvé là-bas, ce n'est pas parce que tu fais la bouffonnerie, c'était ton mérite. Mm -hmm. et les gens que tu dis là, qui, qui font du... Donc tu les as donc vus où Ça c'est la question. Ça, en un question. an, en un an, c'est peut-être par chance qu'ils vont dire qu'il a présenté dans un hôtel uh, UP. Ça c'est vrai. Ça c'est... ça c'est des brebis galeux. Et que s'ils étaient même lèvres comme ça, ils méritaient d'être déblayés. <rire> si c'était lèvres, on devait, couper, on devait couper ça à la racine. C'est les gens que ça, ça qui... ne plus jamais. <rire> Et maintenant, euh, voilà, on, on revient à nous dans notre humour. Euh, si on te dit quelle a été ta plus belle prestation, euh, au-delà au de tes. Non, dans des, des, durant tes 10 ans de carrière, où est-ce que tu as presté que tu as dit waouh, Seigneur, me voici enfin dans un endroit où je ne m'y croyais pas moi, je crois que pour ceux qui me connaissent, mm. j'ai fait plusieurs. Mais c'est vrai qu'il y a une prestation qui... Ouais, ouais, qui ouais. J'ai fait une prestation qui... Ça, c'était à mes débuts. Mm. Euh... C'était à la Nuit des Limitateurs, mm. organisée par le grand frère Caille ouais. Sans plus huit, c'était à la Bessie. Mm. La date est restée dans ma tête et tout. C'est pourquoi j'ai dit aux gens. J'ai plus de 10 ans de carrière parce que c'était un 22 décembre 2011. Mm. La date est restée là. Moi j'ai fait rire des gens, quand j'ai revu les vidéos, j'ai dit non, c'est pas moi ça, c'est pas Efféragant. Quand j'ai revu les vidéos après, j'ai dit waouh, c'était du costaud. Ça veut dire euh, à côté, à côté des Faragans qui n'est pas dans la scène, il y a un autre Éphiragan dans la scène. Ouais, j'ai ai beaucoup aimé, en dehors de ça, il y a des vénées qui ont des concepts, des vrais concepts ouais, du mot. Ouais, ouais. Comme la championne du durée, regardée par le grand frère si que je salue au passage et ouais. tout. Il euh, y a encore des... C'est vrai que le vrai plateau du mot Camon ça se fait rare. Il y a un concept là qu'on appelle, c'est là et tout. Euh, euh, du du n'importe quoi, où tu vas aller faire une prestation, on va te donner 15 000 francs. Hum? Et regardez comment ça... Ça fonctionne. que les gens vont te voir à la télé, les oncles vont te voir au village ils vont te voir, dit, notre fille, dit", sans savoir que. Moi je préfère faire mes spectacles en privé que d'aller faire des trucs là qui passent à la télé où on va croire que la banque a. Non, c'est pas la peine. Est-ce que les humoristes, c'est des humoristes qui ne tuent pas l'humour et les humoristes en question Non, ils sont nombreux qui le font. Ils sont nombreux. Est-ce qu'ils sont pas de tuer l'humour et tuer les humoristes en question Ils sont nombreux. Ils Parce sont que nombreux. je pense que euh, dans la vie, il Moi faut je être... crois je être... que H16, je te coupe pas. Hein. Mm -hmm. On juge l'humour dans la durée. Ouais. Dans oui, la durée. Il y a des gars qui ont fait le buzz. Le buzz a duré peut-être deux semaines, trois oui. semaines, un mois, euh, six mois, voire un an et tout. Aujourd'hui, on n'en parle plus, ils sont nombreux. Aujourd'hui, on n'en parle plus, ils sont nombreux. Il y a des gens qui ont été canadiens au Cameroun que ouais. quand on se tamponne à des événements et tout, mmh. ils nous tient un coup de chapeau. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir le Je veux demander le transport, il faut le dire. Moi, j'en je, je, je, connais. Je qui demande un le transport pour rentrer. Qui, de ton farotage, en effet. Moi, moi, je dis, je suis en train de, de regarder un peu autrement. Est-ce que toi, Effa, avant, tu as fait partie d'un groupe humoriste, un groupe d'humoristes comme Joe Ismailia et tout ça. Est-ce que tu as eu. à euh, fait partie Non, moi, j'ai jamais. C'est carrière solo J'ai jamais. J'ai jamais fait de Joe dans ma vie. Mmh. Bon, quel humoriste t'a inspiré Quel, quel humoriste t'a fait vraiment marquer Au point où tu as dit que non. Pas je suis rien. Je crois qu'ils sont nombreux, Ils sont nombreux. Mais il y a toujours... ceux qui ont influencé ta carrière, il y a, il y a toujours le déclic. Mm. Ils sont nombreux. Il y a toujours le déclic. Moi, je dirais, euh, c'est vrai que Jean-Michel Kanka a une référence bah ouais. camerounaise et africaine. Mm. Mais mon déclic, mon déclic n'est pas Camonais. Mm. Mon déclic n'est pas camerounais. Moi, je le dirais toujours et tout. Ouais. Euh, le mois africain qui m'a donné l'envie de faire ce job, mmh. c'est Adama Daiko. Mmh. Un moyen ivoirien ouais. qui, est, euh, qui a voulu être qui, président, même. Il qui, a mis sa ouais. Qui est ivoirien de nationalité, mmh. mais qui est originaire du, du Mali. Ouais. Adama Daiko. Adama Daiko, pour moi, c'est vrai que, à nous tous, notre modèle. C'est Jean-Michel Cancan. Ouais. Euh, en humour, ouais. en humour, ouais. c'est-à-dire que la profondeur de mes tests, ouais. je m'inspire toujours d'Adama Daiko. Je m'inspire toujours d'Adama Daiko. Ouais. Daiko qui va te dire que les gens ne savent pas pourquoi Barack Obama a été président aux États-Unis. Ouais. C'est parce qu'aux États-Unis, on ne dit pas comme les Africains, on ne dit pas. Élections euh, présidentielles ouais. aux États-Unis, on dit course vers la maison blanche. Mm. Maintenant, quand on dit que course vers la maison blanche et qu'il y a un Kenyan parmi eux, mm. parmi les Blancs, on sait que les Kenyans sont champions en marathon. S'il y a quelqu'un qui doit arriver en premier, c'est un Kenyan. Mm. Donc, ce cas, <rire> euh, Barack Obama a <rire> été président aux États-Unis. Tout parce que aux ah. États-Unis, on dit pas élections présidentielles, les on dit course vers la, la maison, maison blanche, blanche. blanche. Et qu'il y a un Malien parmi eux, le Malien va courir plus que les autres Blancs. Donc, moi, je, quand j'écris mes tests. La, ouais. la profondeur de mes tests, je m'inspire toujours de ce monsieur. Maintenant au Cameroun, j'ai devenais. Mm. je préfère euh, ne pas les citer, mm. parce qu'ils sont tellement nombreux, mm. qui font bien, qui m'inspirent aussi. Mais, Mais j'ai envie de, de t'imposer une personne aussi qui t'aurait marqué. Au Cameroun Oui, j'ai envie de dire que, quoi qu'on dise, Safari a beaucoup fait. Il a influencé beaucoup d'enfance. Non, moi, Safari ne m'a pas, euh, pas influencé parce que je ne fais pas dans le... Pas, je ne fais pas dans le même style. Je ne suis pas imitateur. Peut-être les jeunes qui font dans l'imitation peuvent dire que Safari a été euh, beaucoup pour, pour eux, mm. pour, pour leur carrière, je, je dirais. Mais quand on m'écoute, je déguste par la voix de un. Ouais. Et je préfère ça ne pas... C'est oui, ouais. une citer, particularité d'ailleurs. Oui, je préfère ne pas citer... Même maintenant, mm. mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont, ils sont nombreux. Je préfère ne pas citer le nom, mais. Euh, comment est-ce que tu te vois dans, dans deux ans, trois ans, quatre ans, 10 ans Moi je crois que comme disent les aventuriers, c'est à Dieu la force. C'est Dieu qui sait, mm. ce qui prévoit pour demain. Mm. Je ne veux pas dire que je vais faire ceci demain, je vais faire ceci demain. Si celui qui est au là mm. n'est pas d'accord, c'est pas. Moi je laisse ma vie à Dieu. Ce que j'ai à faire, ce n'est que de travailler. Est-ce qu'on doit est vraiment confondre un autre humoriste succinct Par ressemblance euh, Je crois qu'on a l'habitude de me confondre avec mon aîné par Cetamol. Peut-être parce que les noms se ressemblent. Par Cetamol, les Ferragans et tout. Mmh. Moi, je crois que la, la confusion, c'est au niveau des noms, mmh. pas au niveau des, des, du spectacle. Parce qu'on ouais. n'a pas, les... on pas le même... Mmh. On n'a pas le même répertoire. Mm -hmm. Les répertoires ne se ressemblent pas. Par Tamol, il a son répertoire, il fait son répertoire et tout. Par exemple, le ça que je vais saluer et tout, parce que c'est un aîné. Ouais. C'est un aîné qui m'a tendu la, la main mm -hmm. et qui m'a beaucoup aidé. S'il si faut dire qu'il faut peut-être parler des aînés qui m'ont tendu la main, ils sont ouais. nombreux. Mm -hmm. Je parle de Paras Tamol, le gros Senjasso Massa euh... Le grand-feu Fimontalala, mmh. euh, Tain et Condom, Moussa Jean Kalagan, Pogal le Petitier, mmh. euh, Mbomali Koptien, ils sont tellement nombreux ici, il faut citer, on ne va pas partir d'ici. La liste est longue. La liste est longue. Mmh. Mmh. Mmh. Bon, euh, j'ai demandé, est-ce que toi tu n'as pas de projet personnel, tu ne vises pas les réseaux sociaux, tu ne vises pas les web-séries qui, est devenu, euh, qui sont devenues euh, monnaie courante aujourd'hui Non, je crois que... Euh, c'est pour bientôt les tournages. Mmh. Ceux qui tournent pour le buzz, ouais. nous, on ne vient pas tourner pour le buzz. On vient tourner ce qui est profond. Mmh. Donc, les tournages sont pour bientôt. C'est pour bientôt parce que j'ai vraiment des, des, des personnes qui me soutiennent. Mmh. Je vais citer quelques noms. Il ouais. n'y peut... a pas de souci. Je, je vais citer parler... quelques noms. Mmh. Mmh. Je vais parler de M. Gaëtan Laco, mmh. qui est un soutien dans l'homme. Wow. De Sa Majesté. Jiderot Moïse Nguéa, ouais. Sa Majesté, Moïse Nguéa Jiderot, un mmh. soutien de l'homme. Je vais citer un aîné comme automobile, ouais. un aîné dans l'homme. Bien connu, ouais. Bien connu. Mmh. Euh, je vais citer... Chinda, docteur, là. Je vais citer euh, Samuel Tinda, Samuel, Chinda. Ouais. Mmh. Samuel Chinda monsieur, mmh. qui mérite euh, euh, tout mon estime. Et qui t'apprécie beaucoup, d'ailleurs. Voilà. Je vais citer un grand frère, comme Zintchetamo Michel, mmh. le maire de mon village. Ouais. Zintchetamo Michel, le maire de mon village. Mais euh, c'est le même nom là. Oui, Zintchetamo Michel. Oui, Zintchetamo Michel. Ta, ta, ta, ta, ta, ça me dit là. C'est le maire de mon village, C'est Michel. C'est ce grand frère. Euh, <rire> je ne vais pas de L'honorable du, du, du plus jeune député mm. du, du MBAM, mm -hmm. l'honorable de Dikam. Ouais. ouais, ça c'est ceux qui me soutiennent dans l'homme. Ouais. Je vais parler d'une grande ici. Mm. Euh, Madame Tap. Madame Tap. Mm. Euh, Duchesse, Duchesse Ntap. Mm. Oui, c'est une grande heure. C'est des gens qui me soutiennent dans l'homme. Et sans toujours sans tout oublier, euh, Joseph Anomboué. Ouais. Joseph Anomboué, ouais. c'est des gens qui me soutiennent dans l'homme. Ouais. Non, tu peux les appeler à n'importe quel moment. Que Ils comprennent que non, Voilà. En tout cas, l'artiste n'est rien sans soutien, il faut le dire. Parce que euh, tout ceci, parce que nous sommes. En tout cas, parce que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Il faut insister mmh. sur un certain Gaëtan Laco. Gaëtan Lako. Oui. <rire> que je salue au passage. <rire> il faut aussi m'envoyer monsieur Gaëtan Laco. <rire> Il, me, il aussi me voit, non Il faut dire que c'est son ami, hein. L'ami de mon ami, c'est mon ami Ça aussi, c'est vrai <rire> Voilà euh, euh, Et Fargan, euh, J'ai t'assurer, sans vouloir... Euh, me vanter ou te vanter... Euh, tu es un artiste vrai Merci Parce que nous connaissons beaucoup de grands frères qui, euh, Lors d'une soirée, te disent... Mon petit es bon, mon petit tu est la mort Mais quand tu comprends la façon dont le grand frère te dit... Il y a du fake dans ça. Il y a beaucoup de nez qui sont hypocrites. Il y a beaucoup de nez hypocrites. Ouais, C'est-à-dire hypocrite. qu'ils te fait ça, il te fait plaisir, mais alors qu'au fond, c'est pas ça. Ouais. Et, et dans, dans ça, c'est parce qu'ils sont en train de viser l'intérêt. C'est très dangereux. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses maintenant pour que notre l'humour même connaisse ne serait-ce qu'une place sous le soleil est-ce qu'il faudrait mettre sur pied un syndicat Est-ce qu'il faudrait mettre une association véritablement solide Est-ce qu'il faudrait euh, essayer de nettoyer le milieu avec ces usurpateurs dont on a fait allusion tout à l'heure Est-ce qu'il faudrait, est ce qu'il moi, faudrait... moi, je crois que vous, en tant que communicateur, c'est votre travail. Mm -hmm. Moi, je ne plus ajouter quelque chose à ce que tu as dit. Tu as tout dit. Mm -hmm. Moi, je crois qu'il faut des, des vrais gens mm -hmm. qui peuvent aider. Parce qu'on ne peut pas être au four au moulin. Les mots qu'Amene font déjà se bat déjà trop. On ne peut pas être artiste et producteur. Il y a des venus qui sont artistes et producteurs. Moi, elle les tient un coup de chapeau et mm -hmm. tout. c'est pas facile. Je crois que l'artiste doit se concentrer peut sur ses tests, sur ses, sur, sur, sur, sur, sa, sur ses prestations et tout. Le côté production, moi, je crois qu'il y a des gens qui doivent se battre pour, pour, pour essayer d'aider les artistes et tout. Ouais. On ne peut pas être. Euh, je je chanteur je... bassiste ouais, et tout ouais, ça. Oui, tout, tout ça à la fois et tout. Les... Le Cameroun le est le premier pays africain mm. où on retrouve tout. Ouais. Parce que si tu me dis que si tu as peut-être 10 artistes africains de renommée, mm. 10 mm. Des artistes africains influents, ouais. il y aura moins 5 Camonais. Ça, vrai. Il y aura moins 5 Camonais. Mm. Il y aura 5 à c'est-à-dire que les artistes mondia africains mondialement connus, mmh. il y aura au moins 5 camouflais sur 10. Mmh. Maintenant, Effaran, euh, nous sommes presque arrivés au thème de l'émission. Et l'émission voudrait qu'à à au moins quelques minutes ou quelques secondes, on donne le micro à l'artiste en question et que l'artiste se sente à l'aise devant sa caméra. Donc, fais qu ce que tu veux. Moi, je vais remercier déjà... Euh, Ma TV et je vais dire merci déjà à tous ceux qui me soutiennent depuis le début de, de ma carrière et je profite de cette vitrine pour remercier vraiment les vrais gens, je parle des vrais gens, pas les hypocrites qui, qui me soutiennent vraiment dans l'ombre. C'est vrai qu'il y a ceux qui n'ont jamais souhaité que je, je parle d'eux euh, sous les feux des projecteurs. Mais vous allez sauf que m'excuser parce que je vais parler de vous. Je vais parler de vous. Je vais parler de... de ce gars étant Laco, Merci énormément pour ce que tu fais pour moi depuis beaucoup d'années. Je vais parler de... Sa Majesté Diderot Mohim merci beaucoup Sa Majesté Diderot Mohim et Madame Nguéa. Merci au Grand frère Automobile, un fort soutien qui n'a qui pas seulement soutenu et qui a soutenu beaucoup, beaucoup d'artistes Camerounais. Monsieur Samantina, je vous dis merci. Monsieur Zintje Tamou, Michel, le maire de la décentralisation, merci énormément. Merci à, à Joseph Anomboué. Merci à l'honorable, le plus jeune député du Mbam, l'honorable député Mama Ndikam. Merci beaucoup. Merci à ma grande soeur, Duchesse Ntap, Madame Ntap. Merci beaucoup. Grande pour ce que tu fais euh, je crois que je vais pas je vais pas être très long je vais remercier tous les fans tous les fans tous les fans et on va sortir avec, euh, avec cette blague et tout on va sortir avec cette blague à douala il y a quartier quartier il y a quartier quartier il y a des quartiers, quand on t'invite, avant d'entrer dans ce quartier et tout, il faut faire très attention. <rire> Je suis allé à Bilongue l'autre jour. <rire> Je descends la moto à Bilongué J'envoie la main dans la poche. Je veux sortir les jetons pour donner au Benskina. Mais en sortant mes jetons, c'est mon billet de 10 000 qui a fait presque six mois dans, mon poche, dans ma poche qui est tombé. Et les gars étaient à côté, les gars me guettaient. <rire> j'ai posé le pied sur mon billet de 10 000. Comme les gars me guettaient, j'ai posé le pied sur mon billet de 10 000. Six minutes après, quand les gars sont partis, je suis content. Je soulève mon pied pour ramasser mon billet de 10 000. Je vous assure, c'est 4 ans. Pendant que je regardais à gauche, à droite, il y a un salopard depuis Dakar qui a creusé le tunnel en bas de ma chaussure. Le gars a ramassé le billet de 10 000, il a fait la monnaie. Il m'a dit, dit si nous sommes très polis, les 400 francs vont t'aider pour entrer dans ton quartier. <rire> Donc ils ont fait la monnaie pour me laisser 4 ans. Merci beaucoup à Maïfrika TV, my fric, my TV ouais. et à ceux qui nous ont regardés. Je vous dis merci déjà et ceux qui soutiennent, les vrais soutiens, qui soutiennent les artistes camonais, je vous dis merci, je vous dis infiniment merci, je vous dis merci, merci du fond du cœur, merci infiniment du fond du cœur, infiniment du fond du cœur, merci à M. Gaïta Lako, merci à sa majesté, merci pour tout ce que vous avez fait et ce que vous faites tout pour moi, merci beaucoup, allez. C'était mon mot de fin. Merci ah, beaucoup. Merci. Je au micro. <rire> Alors, mesdames et messieurs, on a eu chaud. C'était euh, Eferagan et il s'est livré à nous. Il a tout dit et comprenez que c'est un citoyen qui euh, a compris l'utilité de vendre plus cher son art et de vendre lui-même artiste plus cher. Et C'est pourquoi il s'est penché vers les personnes euh, qui, naturellement, remarquent et apprécient son immense talent. Comme je dis bien, on a besoin de faire 50 ans dans l'humour pour avoir de talent, mais le talent c'est inné, c'est inné on ne fait que développer tout le temps euh, merci et à très bientôt pour un autre numéro mais bien avant de partir j'aimerais remercier notre très cher Colasiakou depuis la Californie qui est fidèle, fidèle abonné de Myfrica TV. je vais saluer également Chinel je vais saluer Arnel je vais saluer euh, euh, Stéphanie Began depuis Gabon je salue tous les abonnés de Maïfica TV, surtout faites-nous confiance. Invitez vos amis à venir également s'abonner afin que nous grandissions ensemble. A très bientôt pour notre numéro. Je vous laisse avec le comprimé déjà pour prendre la prévention. Et s'il vous plaît Féracor Oui. Oui, allô Oui, Sidov. Oui, Sidov. Oui, non, c'est bien effragan que tu avais. Voilà, ça tombe même bien. Tu m'appelles au moment où il fallait m'appeler. Oui. Tu sais pourquoi l'Égypte est devant nous en matière de foot en Afrique? C'est passé en principe. Les codes qui sont passés au Cameroun sont têtus. Les gars n'ont pas voulu m'écouter. Il y a l'autre que Citron avait amené au Cameroun. On l'appelait Paul Le Gouin. La Côte du Monde se joue en Afrique. On lui donne les conseils, n'écoute pas. Sidoff, Sidoff, ouais, ouais. Maintenant, c'est le moment de m'écouter. Oui. Vraiment, honnêtement, le conseil que j'ai à te donner ce soir, ne fait plus comme Paul Le Gouin. Si tu veux qu'on pas devant l'Égypte. Oui. Je parle du football. Tu, tu écoutes, non Oui, suis-moi attentivement. Tu sais pourquoi les présidents jouent bien au ballon C'est parce que tout leur nom se termine par O. Oui. C'est pourquoi ils ont jusqu'à 5 coups du monde. Oui, les frères brésiliens qui jouent au ballon, leur nom se termine par oh, O. Sauf quand ils sont forts, tu vois, c'est la magie, c'est le nom. Bon, si je m'en écoute les noms brésiliens, au Brésil, on a par exemple Zagalo, Romario, Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto, Ronaldinho, Lucio, Brandao, Pato, Luis Fabiano, Coutinho, Felipe Melo, Marcelo. Si tu fais la même chose au Cameroun, je t'assure, non, la cour du monde même, c'est rien. Au Cameroun. On n'a pas les noms qui se terminent par O. C'est le son comme Stéphane Tato, Thomas Nkono, Béjimo, Chupo, Ngemo, Webo, Asou Ekoto, Samuel Eto. Tu peux même ajouter Manu Dibango, West Madiko, Katino, Chimitoro, Amakiero, Eza Boto, Bojiko, Honorable Manfo, Alto, qui est madame Fonin? si elle vivait, oui, ouais, si elle vivait, on pourrait enlever l'IRC Manfo, elle pouvait jouer. Qui est Mendozé Si on enlève enlevait il restait Mendo, Tu crois que si il porte le show, c'est quel blanc qui aura le cas de se placer en route Ça nous fera un bon avancement. Bon Ça tombe même bien parce que la canne se joue au Cameroun. La canne se joue au Cameroun, il faut que ça reste au Cameroun. Pardon Je n'étais pas au Cameroun. On a retiré. Et ce que c'est en train de sucer là, c'est quoi Ne me dis pas ça. Arrêter la canne que ça part où? Comment les Camounais sont tous les ennemis de leurs propres frères comme ça? Amad là, ce n'est pas un Camounais. Oui, quand on dit Madagascar, Madagascar, ce n'est pas après le rond-point d'Aka là-bas. Non, c'est vrai que les Camounais sont méchants. En tout cas, moi je ne suis pas comme ça. Sidov, tu m'annonces un truc qui me cogne le dos là. Je vais souvent te rappeler. Ah, je n'étais pas au courant. Et je suis au téléphone aussi depuis ce me. Je ne suis pas un gâchis. J'ai acheté la Kanska. Je suis venu avec un peu pour, pour vous. Un grand, partage à tout le monde. Je ne suis pas un gâchis. <rire> Partagez à tout le monde. Il faut avoir l'esprit de partage. Partagez. Mais Amad nous a eu. Voilà comment subitement la canne devient amère dans ma bouche. Hey, Amad, Amad, Amad, Amad, Amad. Tu as tué le pays. Ça. Oh, dis-donc. Bonsoir. Bonsoir. Je m'excuse, hein. C'est l'euphorie de la canne comme ça. Mais là, c'est un maudit. C'est un maudit. La quand devient subitement à mer dans ma bouche, c'est pas possible. <rires> Mon frère, arrête-moi ça. Bon, on m'a présenté, on n'avait pas applaudi, c'est pas grave. Et tout, si on pouvait applaudir, ça allait faire du bien. Bonsoir. Vous allez bien? J'ai jamais compris le spectacle où les gens payent tout l'entrée et tout. Ça m'intrigue souvent. Tu as dit, tu arrives à un spectacle. Tu vois, les riches sont assis devant et les pauvres sont devant au fond. La pauvreté, c'est quelque, hein. quelque chose. Et dans la vie, hein, les pauvres souffrent beaucoup. Quand tu vois quelqu'un qui est pauvre, il est costaud. Le riche est costaud. Ce n'est pas la même appellation. Hein. Le riche qui est costaud. Quand il passe au quartier, tu entends, oh, le boss, le boss, le boss. Président, quand le pauvre passe, tu entends, voilà le gros qui passe. La pauvreté, hein? Et la beauté que vous entendez, c'est quelque chose qui se contamine. Tu ne peux pas être dans une famille, le premier, la famille a échoué. Tu vas faire la magie pour réussir comment moi, je suis rendu comme ça, mon premier grand frère est vacaté à l'école, à la mission catholique au village. Il a 39 000 au moins. Comme un caménais, quand il s'assoit quelque part, il tire ses frères. Le deuxième est vigile, même école. Il a même eu le courage de me proposer être agent d'entretien dans la même école. J'ai préféré faire rire. Pauvreté, hein? Si vous êtes pauvres, hein, On <rire> quitte tout ça. Et c'est pareil moi, chez les femmes, chez les femmes hein? Quand tu vois, quand on voit les femmes marcher, tu vois deux copines. Il y a une riche, une pauvre. Quand ils vont dans un shopping, la riche. Demande le prix d'une chaussure. La pauvre, elle est là, elle est là derrière, elle appuie. Mmh, « Hum, Marco, c'est bon jusqu'à... » Elle a l'espoir qu'on achète deux, on donne sa part. Je vous c'est la catastrophe. Quand deux... deux filles fauchées marchent ensemble, deux filles pauvres, quand elles marchent, c'est la catastrophe. Quand elles en dans un shopping, l'autre demande le prix de la chaussure. Tu entends, celle qui est derrière, pauvre, elle dit hum, « Marco, c'est cher jusqu'à... Alors... » L'argent, c'est quelque chose. Mais je ne vais pas m'attarder sur la pauvreté. Parce qu'honnêtement, honnêtement, s'il fallait choisir sa famille, s'il fallait choisir une famille, c'est que je suis moi, le premier fils de monsieur le Maire par Balapa. C'est que mon héritage ne souffre de rien. Premier fils. Ou le petit de Siri Bojiko. Je vais prier Dieu qui m'a avant moi. Comme ça je j'ai à la fois en attendant que ses enfants grandissent Et on vient me chasser sur ça Parce qu'un camion, on chasse toujours On ne parle jamais de notre propre volonté pas évident la pauvreté euh, Quelqu'un m'a dit l'autre jour L'onguet, l'onguet te cherche Si vous voyez Longue-Longue, dites à Longue-Longue que le furagane te cherche. <rire> voilà un artiste, moi je n'ai pas compris son parti politique. Il était derrière Akeremouna. Akeremouna lui-même il a vu le danger, il a abandonné le parti. Il a retrouvé Kanto. Maintenant Longue-Longue est -Longue derrière, derrière qui maintenant Après vous dire que Longue-Longue est fou. Longue-Longue est fou. Donc vous avez vu la folie de Longue-Longue. Hein? Vous avez vu la folie de Longue-Longue dans une chanson. Comment Longue-Longue, dans une chanson, pouvait venir nous dire Quand Longue-Longue commençait à chanter, il n'y avait personne. Il chantait devant les chaises. Les <rire> camonais, je ne comprends pas. Ils oui, ont quel problème donc, Je ne comprends pas. J'ai fait un spectacle en janvier avec le grand frère Papillon. Cela j'ai compris qu'il y a des médecins camonais qui racontent leur histoire, mais en chanson. On arrive en bois de nuit en janvier. Janvier, c'est le mois le plus dur. Quand on me donne le micro, je monte sur la scène. Je ramasse tous les 500 cinq, cinq, cinq qui allaient dans la salle. Et tout, c'était vide. On a annoncé Papillon. Parce que après moi, c'est Papillon qui faisait son show. Voici pour vous, Papillon. Papillon montait sur le truc, il a commencé son show. Asaki, sakisa, asaki Asakio. -oh. Asaki, Asakio. -oh. Asaki -oh. Asaki -oh. Pas de faroteur la clim en boîte, le ventilateur tourne, le a commencé à transpirer. Asaki, sakisa, Asaki, Asakio, oh. Asaki, rien. Il y a un monsieur qui a vu la soeur couler sur le front de Papillon. Il a eu pitié de quelqu'un qui souffrait. Il s'est levé à et 10 il l'a donné à Papillon. Quand Papillon vit 10 000, rapidement, le gars a cherché le nouveau faroteur. A qui le tout a qui le tout Personne ne s'est levé. Papier est rentré sur le gars qui a donné 10 000. La musique a changé. Finis ce que tu as commencé. <rires> Les musiciens sont trop inspirés. <rires> Et c'est pour cette raison, à Douala par exemple, il y a une très bonne ambiance à Douala. En journée, quand vous, vous baladez, Douala est une ville bien. Vous arrivez dans tel carrefour, vous allez écouter une chanson. Rond-point de droit, une chanson. Les copies de droit, en chanson. En scène dans l'île, une chanson. Même Abonabé, les gars chantent. Vous arriverez au rond-point de Dou à 14 heures sous si cet attentif. Voici la chanson que vous allez écouter au rond-point de Dou. Ti kom ten ne boya, ti kom ten ne boya, ti kom ten ne boya, ti kom ten boya, ma en kumba, ma en kumba, ma en kumba. Sarouez, Sarouez, Sarouez, Sarouez. Ça c'est le rond-point de Dou. Laissez maintenant le rond-point de Dou aller à Dalip. Le dis change? Village, village. Village, elle doit passer entre pieds. Bonadis, bonadis, bonadis, bonadis. Quand vous l'êtes d'alip, on va aller copier de dos. La chanson, chante. Sari, Koto bloc. Sari, Koto bloc. Sari, Koto bloc. Le ok pom, Le Le Le Derrière tout ça, là, ça m'a touché. C'est quand je suis arrivé à Bonavery, à l'époque de Cargo. Quand il m'a trouvé cargo j'étais à 5 par le au boulot. Quand il a mangé le matin, la vie de l'eau, là encore l'énergie, la voix sort, le gars assis à l'intérieur de le pendant par un le gars chante, on l'écoute. Rompres au fond de côté marché, rompres au fond du côté marché, rompres au fond du côté marché. rompres au fond du côté marché. rompres au fond du côté marché. Venez voir le motové qui crée à 14h à 18h, quand la voix ne sort plus, le gars est fatigué. Mais la stratégie pour appeler les clients, c'est quoi Alors là, c'est un doigt qu'on voit en l'air, ça rend ceci. Comme ça, c'est marché central. Comme ça, c'est Ndokoti. Comme ça, là, c'est quoi? Comme ça, c'est quoi? Et puis, la grâce à mon nom, ça a été un peu mal de par nous ce soir. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Wouh Wouh Bravo, papi.